bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais lever le voile sur cet autre péché des templiers cet autre secret dont j'ai fait état dans les précédentes vidéos de ma série enquête du graal et puisqu'il semble que ce soit un des meilleurs moyens de créer le buzz et de faire de l'audience en notre époque je vais parler de sexe mais si vous suivez ma chaîne vous vous doutez bien que ce sera au service de la vérité historique, au service de la résolution de questions restées jusqu'ici en suspens sur d'autres sujets, et ce sera aussi parce que les Templiers eux-mêmes nous ont laissé, dans leur testament spirituel qu'ils ont inscrit sur la France sous forme de géographie sacrée, et eh bien ils nous ont laissé des références très claires à la sexualité. Je vous en glisserai quelques mots dans cette vidéo. Il considérait la sexualité comme une dimension humaine qui est une étape du cheminement spirituel. C'est paradoxal puisqu'il faisait vœu de chasteté. Mais nous allons voir dans cette vidéo que ce n'était peut-être pas le cas du fondateur, en tout cas avant la création de l'Ordre. Vous me suivez C'est parti Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, je vais prendre quelques précautions d'usage, histoire de préserver ma propre réputation, ça s'impose. Le fait que je m'intéresse à la sexualité des fondateurs de l'Ordre du Temple pourra paraître déplacé à certains. En effet, en France, il a longtemps été considéré que la vie privée des puissants n'avait pas à être dévoilée au grand jour et que ce qui était de la sphère privée devait le rester. Mais plusieurs arguments m'amènent à transgresser cette ancienne règle. Tout d'abord, elle est devenue largement obsolète. La question de la sexualité n'est plus un tabou, ni dans les familles, ni dans les médias, ni même à l'école. En plus, l'homosexualité n'est plus considérée, en Occident tout au moins, comme un péché ou comme une tendance honteuse. D'ailleurs, le mariage homosexuel a été institué légalement dans plusieurs pays occidentaux. Autre argument pour lequel je me permets de lever le voile, c'est que cette révélation permet de trouver une solution plausible, voire probable, à une question jusqu'ici en suspens, celle de l'identité duc de Pin, co-créateur de l'ordre du temple. De plus, elle apporte une autre signification possible au saut des Templiers, plus symbolique, plus coquine, mais peut-être plus réelle. Enfin, et surtout, si je m'autorise à lever le voile, c'est que la sexualité fait partie intégrante du testament spirituel que les Templiers nous ont laissé sous forme de géographie sacrée dessinée sur la France. En effet, ils ont fait le choix de donner des noms très évocateurs, en plusieurs endroits majeurs, des symboles qu'ils ont dessinés. Il y a par exemple le petit hameau de Copujol, dans la montagne noire, à l'endroit duquel j'ai déjà fait une vidéo. Il y a le village de Contres, près de celui de Cor qui était surmonté un peu au nord par le hameau de Coquin, qui aujourd'hui porte le nom de Coquelin. Là, on est très exactement en plein centre de l'étoile à six branches dessinée sur la France. Cet endroit d'ailleurs s'appelle le loquet des enfers. Donc, contre, corps, coquin, un peu plus haut, il y a la fontaine des charmes. Quand même, hein Ensuite, sur une des pointes de l'étoile, il y a la ville de Montendre. Mais les lieux dits qui sont très exactement à la pointe de l'étoile se situent à deux kilomètres un peu plus au sud, et on y trouve un lieu dit appelé Le Nic, un autre appelé Tout lui faut un autre qui s'appelait à l'époque naissant qui est devenu aujourd'hui tiens on ne peut pas être beaucoup plus clair, non Et il faut ajouter le nombre de lieux incalculables qui portent le nom de l'épine, l'espinouse, l'épinée, l'apinière, l'épinerée, l'aubrespi, qui signifie aubépine, et sur lesquels j'ai donc tourné la vidéo qui est juste au-dessus justement du hameau de Copujol. Juste petite parenthèse, hein, je vous rappelle que l'épine a évidemment un double sens. Celui que vous avez compris sans qu'il soit besoin de vous faire un dessin et celui qui fait référence à Spica, Spica qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge et qui peut se traduire par l'épi ou l'épine. Donc voyez, dans cette appellation, l'épine, il y a à la fois un petit clin d'œil à l'adoration de la Vierge, Notre-Dame, et un petit clin d'œil un peu plus grivois, sans doute, qui ne vous aura pas échappé. Alors, de toutes ces références qu'ont faites les Templiers, certains pourront s'en amuser, d'autres s'en offusquer. Mais en fait, il nous faut dépasser le premier a priori qu'on pourrait en avoir. Si les Templiers ont fait subtilement référence à la sexualité dans leur testament spirituel, c'est parce qu'ils avaient compris que c'était aussi une des voies d'accès à un « au-delà de nous », quelque chose qui nous dépasse, mais pour lequel l'ensemble des dimensions humaines ont un rôle à jouer. Sans doute avait-il eu vent des enseignements des anciennes écoles de mystère pour lesquels la sexualité avait un côté éminemment sacré. De même, il s'était intéressé à la cabale, à l'ésotérisme islamique, peut-être même à des ésotérismes extrêmes orientaux, indiens ou chinois. Et dans toutes ces traditions, la sexualité n'était pas vue négativement comme elle pouvait l'être dans le monde chrétien. Alors, ce dont les Templiers ont voulu nous faire part, c'est de la nécessaire rencontre entre le charnel et le spirituel, entre le terrestre et le sacré, afin de progresser sur l'échelle du développement de l'âme et du développement de l'esprit. D'ailleurs, nous allons trouver une trace de cet aspect-là dans un des courriers dont je vais maintenant vous parler. Le premier courrier dont je veux vous faire part a été écrit par Yves de Chartres, évêque de Chartres, à Hugues de Champagne avant 1114. Cette date n'est pas inintéressante puisque c'est celle du second voyage d'Hugues de Champagne en Terre Sainte. Elle, elle date du moment où Hugues de Champagne commence à songer, à divorcer, à répudier sa seconde épouse. L'identité d'Yves de Chartres n'est pas non plus inintéressante. Yves de Chartres, comme son nom l'indique, est de Chartres. À ce titre, il a bien connu Fouché de Chartres, qui va employer l'expression « Hugo des Paganistes », mais surtout, il était très proche d'Adèle de Normandie ou Adèle de Blois, qui était donc l'épouse du frère duc de Champagne. Adèle de Normandie a comme confident, comme accompagnateur religieux spirituel, Yves de Chartres, et son mari, Étienne, a comme guide spirituel, Fouché de Chartres. Donc tous ces personnages se côtoient, se connaissent. Ce qui va d'ailleurs autoriser Yves de Chartres à appeler Hugues, « mon très cher ami ». Et donc, il se permet lui faire un courrier dont le contenu est très très clair malgré tout il reste un peu diplomate il évoque le fait que certains individus sous des dehors pieux et honnêtes euh, et sous des dehors de servir dieu en fait se livrent à des pratiques bien moins sympathiques, bien moins autorisées. et c'est en citant l'une de ces pratiques qu'il évoque clairement les débauches illicites sous le voile de la chasteté là, on parle de débauches illicites les choses sont très claires enfin, à la fin de son courrier où Yves de Chartres a rappelé à Hugues de Champagne qu'il avait pris une épouse et qu'il était donc tenu de respecter le devoir conjugal il faut donc que dans ce projet qui est le tien Veille à remplir ses tout derniers vœux de manière à ne pas briser les statuts naturels et légitimes. » D'une part, les statuts légitimes, ceux du mariage, d'autre part, les statuts naturels, ceux de la sexualité entre hommes et femmes. Donc voilà pour le courrier d'Yves de Chartres qui est quand même très très clair vis-à-vis -vis du duc de Champagne et dont nous avons attiré les conséquences évidentes. Le second courrier dont je vais vous citer quelques expressions est un courrier qui a été écrit par Bernard de Fontaine, donc Bernard de Clairvaux, également connu sous le nom de Saint-Bernard, en 1125 à Hugues de Champagne. Et là, le destinataire est très clair il s'agit bien de Hugues de Champagne qui se fit emplier. Ce courrier est assez court, mais il y a surtout deux phrases tout à fait étonnantes et assez claires qui nous amènent à envisager que la nature du lien entre Bernard de Clairvaux et Hugues de Champagne pouvait être assez intime. Voici ces deux extraits. « Vous, avec qui j'aurais voulu passer ma vie entière, si cela eût été possible. » Le second extrait est encore plus clair. « Avec quel empressement j'aurais pourvu aux nécessités de votre corps et aux besoins de votre âme ?» Venant d'un religieux envers un noble, même qui a été le mécène de son abbaye, il aurait pu très très bien se limiter à « j'aurais pourvu aux besoins de votre âme ». Qu'avait-il besoin d'écrire avec quel empressement j'aurais pourvu aux nécessités de votre corps c'est quand même assez particulier. Le troisième courrier dont je vais vous faire part est un tout petit peu plus énigmatique quant à son destinataire. C'est un courrier qui a été écrit par Guig, cinquième prieur de la Grande Chartreuse. Aujourd'hui, on dirait Guy. Ce courrier est adressé à Hugues, prieur de la Sainte milice Donc là, on pourrait estimer qu'il s'agirait de Hugues de Pin. Mais vous allez voir, de par le contenu, qu'il semble évident que ce qui est reproché à ce prieur de la Sainte Milice correspond très exactement à ce qui est évoqué dans les courriers précédents. À partir de ce moment-là, on imagine bien que soit Hugues de Pin était un personnage différent, et qu'il était aussi concerné par cette orientation sexuelle, soit que Hugues de Champagne et celui qui est prieur de la sainte milice sont un seul et unique personnage. Alors vous pourrez me dire, mais oui, mais Hugues de Champagne peut être prieur de la milice et Hugues de Pins serait le maître. Sauf que le titre de maître n'existe pas encore, que le titre d'abbé, ne pourrait pas être appliqué aux Templiers, puisqu'il ne s'agit pas d'une abbaye. Donc à ce moment-là, probablement, Guig appelle-t-il le responsable de cette nouvelle communauté, prieur. Je vous laisse avec cette réflexion, mais je reste sur mon hypothèse que ce prieur est bel et bien Hugues de Champagne, puisqu'on parle des mêmes sujets. Voici quelques extraits d'un courrier qui est très très long, en fait. La chair convoite contre l'esprit sans pouvoir être domptée. Ne soyons pas esclaves de la concupiscence. En fait, la grande partie de ce courrier, de gig à Hugues, évoque le combat contre les aspects corporels avant le combat contre les ennemis. Il serait inconvenant d'aller combattre des ennemis de l'extérieur si ne nous, nous sommes pas capables de maîtriser nos vices intérieurs, nos penchants, nos pulsions. Et il parle clairement de concupiscence. Donc voyez que ces trois courriers vont tous dans le même sens. J'ajoute deux autres courriers qui font part des réflexions de Bernard de Clairvaux. Là, il n'écrit pas à Hugues de Champagne, mais il écrit à Guigues l'auteur de la lettre dont je viens de vous parler. Alors c'est intéressant parce qu'il s'agit de deux courriers qui ont été écrits la même année, c'est-à-dire en 1125, au moment donc où Bernard de Clairvaux écrit cette lettre euh, suite à sa séparation avec Hugues de Champagne. Et donc euh, là, dans ces lettres, il y a également toute une analyse sur les voies de progrès, sur les étapes du cheminement intérieur qui mène l'homme depuis son animalité jusqu'à son rapport avec Dieu. Il y a là, sous un vocabulaire moyenâgeux, le fait que saint Bernard accueille, accepte le fait que l'être humain soit charnel, qu'il soit tiraillé, tenaillé par son animalité et que celle-ci fait partie d'une première étape de son cheminement spirituel, de son cheminement intérieur qui, progressivement, doit l'amener à se poser des questions sur ses comportements et à se rapprocher de cet « au-delà de nous » que Saint Bernard nomme Dieu, évidemment. Dans le premier courrier que je vous cite ici, qui porte en fait le numéro 11 dans les lettres de Saint Bernard, donc Saint Bernard répond à Guigues. Donc c'est Guigues qui a pris l'initiative d'un courrier à Saint-Bernard, suite probablement aux informations et aux échanges qu'il a eu avec Hugues de Champagne. Je n'ai pas la trace de ce courrier de Guigues, mais peut-être était-il assez clair également sur ce qui était évoqué, sur ce qui était en arrière-plan de ces échanges. En tout cas, voici ce qu'apporte Saint Bernard comme élément de réponse à Aguig. Là encore, le courrier est très très long et je ne choisis que quelques expressions. Saint Bernard évoque le fait que nous sommes charnels et il ajoute « Ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal, au contraire ». Il conclut ce courrier en sollicitant la compassion et les prières de ses frères de la chartreuse en leur disant « mais je ne suis pas tel qu'on me croit ». Donc vous verrez hein, dans le courrier complet qu'il fait acte d'humilité et qu'il pose vraiment ses réalités intérieures, ses doutes, ses questionnements par rapport à, au cheminement, par rapport à ses réalités personnelles. D'ailleurs, il appuie cela dans un second courrier qu'il fait un peu plus tard, dans la même année, au même gig. Il conclut ce second courrier en écrivant « Je suis troublé, mon âme est rongée par les tourments et soyez touchés de ma misère ». Rien que ces petits extraits nous montrent comment Saint Bernard était en prise à ses réflexions, à son humanité, à ses réalités personnelles. Alors en plus de ces courriers, je vous ai précisé dans mon introduction que j'avais des éléments concernant des faits familiaux qui sont arrivés évidemment à Hugues de Champagne et ces faits familiaux nous amènent également dans cette même direction de l'homosexualité. Ces faits familiaux concernent ces deux mariages. Il se trouve que sa première épouse, Constance de France, fille du roi Philippe Ier, a demandé l'annulation du mariage. Donc il n'est pas courant que ce soit une épouse qui demande l'annulation. On est en 1105. C'est d'autant plus inexplicable que la fille du roi de France demande à annuler son mariage avec un noble qui, à l'époque, est plus puissant que le roi de France de par la largeur de ses possessions. Certains évoquent le fait qu'il y ait eu consanguinité. Pour ma part, je n'en vois aucune trace dans les arbres généalogiques. D'autres évoquent le fait que cette demande d'annulation du mariage ait été faite pour raison inconnue. Et ils ajoutent qu'il y aurait une suspicion d'adultère qu'on trouverait en filigrane à l'intérieur d'une charte de l'époque. Bien, je vois mal comment un acte de donation pourrait faire supposer qu'il y ait un adultère, mais pourquoi pas. En tout cas, derrière l'expression « raison inconnue », on voit bien qu'il s'agit de raisons dont on n'a en fait pas trop envie de parler. En effet, il aurait été plus qu'inconvenant de nuire à la réputation du comte de Champagne. Enfin, j'en viens au second mariage. Parce qu'effectivement, Hugues de Champagne s'est remarié. Il ne pouvait sans doute pas se permettre de rester célibataire et sans doute au départ pouvait-il espérer avoir une descendance. Toujours est-il que cette fois-ci, c'est lui qui va chercher à répudier sa seconde épouse, Élisabeth de Varé. Et nous avons vu à travers le courrier de Yves de Chartres, 1114, qu'il a commencé à envisager cette possibilité à partir de 1110, 1112, et qu'il a rencontré toutes les peines du monde à obtenir satisfaction. Les différents ecclésiastiques qu'il a consultés se sont opposés à ce divorce, à cette répudiation, en prétextant le fait qu'il avait pris femme et qu'il n'y avait aucune raison qu'il se sépare. Il n'y avait pas de consanguinité. Il n'y avait pas d'adultère et sans doute avait-il bien compris que la raison principale était la tendance, l'orientation sexuelle de Hugues de Champagne. Ce qui apparaît clairement dans le courrier d'Yves de Chartres qu'il lui adresse. Il va falloir 11 ans à Hugues de Champagne pour enfin trouver une cause qui va lui permettre de répudier Elisabeth de Varay. En effet... Son épouse va donner naissance à un enfant qui se nomme Eude de Champlit et Hugues de Champagne va arguer du fait que cet enfant ne peut pas être de lui. Et il va donc obtenir satisfaction grâce à cet argument. Mais réfléchissons. Comment peut-il être certain que cet enfant n'est pas de lui Et comment cet argument a-t-il pu être accepté par des cours ecclésiastiques. Nous avons l'option scientifique qui serait d'imaginer qu'il se savait stérile. A l'époque, c'est parfaitement impossible, la science ne permettait pas encore de déterminer qui de l'homme ou de la femme était stérile. Deuxième hypothèse, c'est qu'il savait qu'il n'avait plus aucune activité sexuelle avec son épouse. Celle-là est assez probable. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi Soit que le couple battait de l'aile depuis longtemps, soit qu'il avait décidé de devenir abstinent depuis un certain nombre d'années, soit qu'il avait une orientation sexuelle tout à fait différente, c'est-à-dire homosexuelle, et éventuellement qu'il avait cessé ce genre d'activité, mais qu'en tout cas il avait pu l'avoir par le passé. Donc, à travers ces différents indices, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour conclure à la très probable homosexualité d'Hugues de Champagne. Comme j'imagine que certains d'entre vous se montreront exigeants quant au courrier dont j'ai juste extrait quelques phrases, je vais en annexe après une diapositive de conclusion, lire des extraits un peu plus conséquents de ces différents courriers. Et j'en mettrai le texte en lien dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt dans d'autres vidéos, et pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de contenu de ces courriers, à tout de suite, après la diapositive de transition. Voici quelques extraits un peu plus complets de la lettre d'Yves de Chartres à Hugues de Champagne, donc d'avant 1114, au moment où il commence à songer à répudier son épouse et à partir en Terre Sainte. Donc Yves de Chartres hein, démarre euh, en disant « Nous savons que sur le point de partir à Jérusalem, tu fais vœu de toi-même à la milice du Christ ». Bon. Et là, je passe directement au passage sur surligné. Car les vices sont plus nombreux que les vertus, parce que non seulement les vices sont ouvertement opposés aux vertus, mais aussi parce qu'il y a certains vices cachés sous l'aspect de vertus. Donc là, Yves de Chartres évoque l'ange de Satan, qui se transfigure en ange de lumière quand il cherche qui dévorer. Et cet ange de lumière s'efforce de tromper, par des vices semblables à des vertus, certaines personnes qu'il n'a pas pu pousser vers des crimes ou des forfaits manifestes. Là, il est clair que Yves de Chartres ne fait pas un cours de religion à Hugues de Champagne. Il évoque des sujets qui lui sont personnels. Alors il enrobe un petit peu la question avec des exemples hein, de ces vices cachés sous les dehors de vertu, mais après trois exemples, il en arrive au fait. Satan persuade certains de ne pas s'acquitter du devoir conjugal auprès de leurs épouses pour les pousser sous le voile de la chasteté vers des débauches illicites ou pousser leurs épouses à commettre des adultères. Voyez là un hein, des petits extraits que je vous ai cités brièvement tout à l'heure. Et là on ajoute hein, des débauches illicites, on voit à quoi ça peut faire référence, ou alors pousser leurs épouses à commettre des adultères, ce qui pour Hugues de Champagne aurait été une cause possible d'annulation de son mariage. Donc Yves de Chartres continue. « Je t'ai écrit ceci, très cher ami » avec l'audace de la charité, pour que tu examines ton projet, de sorte que, même qu'il semble louable aux yeux des hommes, il semble aussi agréable aux yeux de Dieu, et que tu accomplisses les vœux de ta volonté sans oublier tes vœux légitimes. Tu as pris une épouse, ce que la loi de la nature a instauré, et que la loi évangélique et apostolique a ensuite confirmé. Donc il lui rappelle les lois de la nature, de l'amour entre hommes et femmes, et les lois du mariage. Je passe sur les aspects surlignés en bleu, vous ferez un arrêt sur image pour les lire si vous le désirez, et je conclus avec les deux passages surlignés en jaune. « Si tu observes la chasteté sans le consentement de ton épouse, même si c'est fait pour Dieu, tu n'observes pas le lien conjugal. »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 Donc voilà pour le courrier d'Yves de Chartres, qui est quand même très très clair vis-à-vis d'Hugues de Champagne, et dont nous avons attiré les conséquences évidentes. Le second courrier donc est celui de Bernard de Clairvaux, au même Hugues de Champagne, écrit en 1125, donc après que Hugues de Champagne ait rejoint les Templiers à Jérusalem. Donc ce courrier porte le numéro 31 parmi les lettres de Saint Bernard. Comme il est plus court, je vous en lis de plus larges extraits. Si c'est pour Dieu que de compte vous vous êtes fait simple soldat, et pauvre de riche que vous étiez, je vous en félicite de tout mon cœur, et j'en rends gloire à Dieu, parce que je suis convaincu que ce changement est l'œuvre de la droite du triomphe. Je suis pourtant contraint de vous avouer que je ne puis facilement prendre mon parti d'être privé par un ordre secret de Dieu de votre aimable présence et de ne plus jamais vous voir, vous avec qui j'aurais voulu passer ma vie entière si cela eût été possible. Déclaration d'amour, non Et ensuite il rappelle la munificence, les bienfaits qu'Hugues de Champagne a eus envers l'abbaye de Clairvaux, dont Bernard a été le fondateur grâce au fond et grâce aux donations duc de Champagne. Et il conclut « Pour moi, j'en conserverai une reconnaissance éternelle. Je voudrais pouvoir vous en donner des preuves. Ah S'il m'avait été donné de vivre avec vous, avec quel empressement aurais-je pourvu aux nécessités de votre corps et aux besoins de votre âme Mais puisque cela n'est pas possible, il ne me reste plus qu'à vous assurer que, malgré votre éloignement, vous ne cesserez d'être présent à mon esprit au milieu de mes prières. C'est une magnifique lettre d'amour, n'est-ce pas Le courrier suivant est celui de Guigues, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, adressé à Hugues, prieur de la Sainte Milice. Alors je me suis déjà ouvert dans le contenu de la vidéo du débat qu'il pouvait y avoir. S'agit-il de Hugues de Pain ou de Hugues de Champagne. Ma réponse est que comme il s'agit du même personnage, la lettre est adressée à Hugues de Champagne, qui est le responsable des Templiers à ce moment-là. Nous sommes en 1125. Ce courrier est extrêmement long et euh, il fait part euh, donc de la nécessité du combat intérieur avant le combat contre les ennemis extérieurs. Je vous lis quelques passages de ce qui est surligné en jaune. « C'est en vain que nous attaquons les ennemis du dehors si auparavant nous ne terrassons ceux du dedans. C'est choses tout à fait honteuse et indigne que de vouloir nous soumettre n'importe quelle armée si d'abord nos corps ne vous sont point soumis. Qui supporterait en effet que nous voulussions étendre loin notre domination et que nous souffrissions l'esclavage sous la tyrannie des vices dans un petit coin de terre, c'est-à-dire dans nos corps. C'est pourquoi, frères bien-aimés, faisons la conquête de nous-mêmes, afin d'aller sûrement ensuite attaquer les autres, purifions nos âmes des vices d'abord et ensuite purgeons la terre des barbares qui la souillent. Là aussi, on imagine que le prieur de la grande chartreuse ne prend pas la plume envers Hugues simplement pour lui faire un cours de religion. Il évoque clairement des sujets à propos desquels il a eu des informations. Guig ajoute que le péché ne règne donc point en notre corps pour nous faire obéir à ses désirs. Ne montrons point nos membres comme des armes d'iniquité pour servir au mal Faisons de nos membres des instruments de justice pour honorer Dieu, bien que la chair convoite contre l'esprit sans pouvoir être domptée. Ces deux principes, dit l'apôtre, donc la chair et l'esprit, sont en lutte entre eux. Ne faites pas tout ce qui vous plaît. Nous voudrions en effet, si cela, si cela pouvait se faire, être exempt de toute concupiscence. Mais si, en cette vie, qui est une excitation continuelle, nous ne pouvons en être totalement affranchis, du moins ne soyons pas leurs esclaves. » Bien, bien, bien, de quoi parle-t-on Les choses sont claires, n'est-ce pas Surtout qu'il s'adresse à un prieur d'une milice dans laquelle il n'y a pas de relation avec les femmes. Il ne peut s'agir que de concupiscence et de désir entre hommes. Il conclut en invitant à châtier notre corps et à le réduire en servitude, car c'est là l'état le plus régulier de l'homme créé à l'image de Dieu, lorsque la chair est soumise à l'esprit, et l'esprit au Créateur. Et là, dans sa conclusion, il demande à ce que la miséricorde et la toute-puissance de Dieu fasse combattre très heureusement et triompher très glorieusement dans les combats, soit spirituels, soit corporels. Nous avons là des arguments très forts pour la chasteté, pour la lutte contre les désirs et contre les pulsions du corps. Et c'est peut-être ce à quoi Saint Bernard va s'opposer en répondant longuement à Guigues, et en lui faisant part d'une vision un peu différente par rapport aux réalités du corps et aux réalités charnelles. Voici donc les courriers de Saint Bernard à Guigues. Je vous rappelle que c'est Guigues qui prend l'initiative d'abord d'écrire à Saint Bernard, et là on ne sait pas ce qu'il lui écrit, et Saint Bernard lui répond. La première lettre de Saint Bernard à Guigues est également très longue, et je n'en retiens que quelques passages. « Cependant, comme nous sommes charnels et que nous naissons de la concupiscence de la chair, la cupidité, c'est-à-dire l'amour, doit commencer en nous par la chair. Bon, » Là, probablement qu'il y a soit une erreur de traduction, soit que la cupidité a un autre sens pour Saint Bernard. « L'amour doit commencer en nous par la chair, mais si elle est dirigée dans la bonne voie, elle s'avance par degrés, sous la conduite de la grâce et ne peut manquer d'arriver enfin jusqu'à la perfection par l'influence de l'Esprit de Dieu car ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal au contraire le spirituel ne vient qu'en second lieu Aussi, avant de porter l'image de l'homme céleste devons-nous commencer par porter celle de l'homme terrestre Là, on a vraiment un contre-argumentaire par rapport à Guigues. C'est-à-dire que saint Bernard accueille les réalités humaines, accueille les aspects charnels et qu'il considère que c'est un point de passage nécessaire pour passer du charnel au spirituel, du terrestre au céleste. Saint Bernard poursuit un peu dans la même voie, en effet, comme la chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu, on ne s'y connaît point selon la chair. Ce n'est pas que notre chair ne doive y entrer un jour, mais elle n'y sera admise que dépouillée de toutes ses infirmités. L'amour de la chair sera absorbé par celui de l'esprit. Il n'y a pas rejet de l'un par l'autre, il y a... « Intégration », ça n'a strictement rien à voir avec ce que Guig professait dans son courrier à Hugues de Champagne. On a donc là un rapport au corps, au charnel, à la sexualité tout à fait différent. Et c'est pourquoi je voulais vous faire part de ces écrits de Saint Bernard, quitte même, pourquoi pas, à envisager le fait qu'il ait pu avoir une relation très intime dans sa jeunesse, avec Hugues de Champagne. Ceci est très possible de par le fait de sa conclusion dans ce courrier à Guigues. En finissant, je vous prie d'avoir pitié de moi. Si vous vous êtes réjoui sur parole du bien que vous avez cru être en moi, veuillez aussi être touché des misères qui ne s'y trouvent que trop réellement. Et là il évoque le fait que celui qui a parlé de Saint Bernard à Guigue a sans doute dit beaucoup de bien de lui, mais il exhorte Guigues à ne pas le croire sur parole. Il ajoute ceci En ce qui me concerne, je vous prie de vous en rapporter à moi plutôt qu'à celui qui n'a vu de moi que le dehors, car nul ne sait ce qui est dans l'homme que l'esprit qui est en lui. Je vous assure donc moi qui ne parle pas de ma personne par conjecture, mais en connaissance de cause, que je ne suis pas tel qu'on me croit et qu'on vous l'a dit. Je crains d'autant moins de l'affirmer que j'ai pour moi le témoignage de ma conscience. Aussi, ne désirais-je rien tant obtenir par vos prières que de devenir tel que vous me dépeignez dans votre lettre Quel aveu d'humanité Saint Bernard se sait être là où il en est dans son chemin. Il reconnaît n'être pas encore là où on pense qu'il est. Et il demande la compassion et la prière à ses frères chartreux. Je trouve que nous avons là à admirer le contenu de ces courriers et à être très respectueux des enseignements que Saint Bernard nous transmet. Malheureusement, cette vision a été oubliée et le poids du péché, le péché de chair, est venu peser sur les épaules en créant des culpabilités, des hontes pendant des siècles et des siècles. Dans un deuxième courrier à Guigues, Saint Bernard va être beaucoup plus court, mais il va conclure un peu dans la même veine. Sans doute son premier courrier a-t-il généré quelque excitation ou quelque réaction de la part de Guy, qui ne devait pas être forcément d'accord avec cet argumentaire. Et euh, donc Saint-Bernard, euh, d'abord commence en, en s'excusant de ne pas être allé lui rendre visite alors qu'il était à proximité, et il ajoute « Je vous donne, mes frères, une belle occasion d'exercer votre charité. Ce n'est pas que je le mérite, mais... « Si vous ne me jugez pas digne de votre compassion, accordez-la-moi au moins, parce que je suis pauvre et dénué de tout. »« Pourquoi les chartreux ne le jugeraient-ils pas digne de leur compassion ?»« <rire> Bien, si la justice se préoccupe du mérite, il suffit de la misère pour exciter la pitié, car la véritable compassion ne juge pas, mais elle émeut. » Elle ne discute pas l'occasion qui se présente, mais elle la saisit. Quand elle parle, la raison se tait. Saint Bernard fait appel à l'émotion et non pas à la raison. Il fait appel à la compassion et non pas à la justice. Là aussi, on a la preuve d'un homme qui est certes un homme de religion, un homme de théologie, mais aussi un homme de cœur. « Ayez pitié de moi, vous qui avez reçu de Dieu la grâce de le servir dans un asile assuré, loin des embarras du monde dont vous êtes affranchis. » Et oui, Saint Bernard n'a pas fait le choix d'être exclusivement reclus dans son monastère. Il est appelé à des activités extérieures, ce à quoi ne sont pas confrontés les chartreux. La conclusion de la lettre de Saint Bernard, donc dans la même veine que la précédente conclusion, Quant à moi, pauvre, malheureux et misérable, la peine est mon partage. Je me vois tel qu'un petit oiseau sans plume, presque constamment hors de son nid, exposé au vent et à la tempête. Je suis troublé et je chancelle comme un homme pris de vin. Mon âme est rongée par les tourments. Soyez donc touchés de ma misère, sinon parce que je mérite que vous le soyez, du moins parce que je me trouve en effet... Dans l'état que je vous ai dit. Je vous rappelle que ces deux lettres sont écrites en 1125 de même que la lettre que Bernard de Clairvaux a écrit à Hugues de Champagne. Donc l'ensemble de ces courriers est de la même époque, de la même période et ces courriers font suite à des échanges qu'ont eu ces personnages entre eux. Donc le trouble, le tourment de l'âme de ce Bernard est évidemment lié à cette situation à cette séparation d'avec Hugues de Champagne et d'avec la nature de leurs relation qui existait entre eux. Voilà. Je vous laisse avec les textes en question. Revenez en arrière, faites quelques arrêts sur image si vous voulez vous en imprégner, mais je pense qu'on a là beaucoup d'éléments qui viennent appuyer mes hypothèses et qui viennent donc considérer que évidemment Hugues de Champagne était homosexuel qu'il était le véritable co-créateur de l'ordre du Temple, avec Geoffroy de Saint-Omer, et qu'Hugues de Pin n'est autre que Hugues de Champagne, que Fouché de Chartres a choisi de nommer Hugo des Paganistes, Hugues des Païens.